c'est bien. Cette air, cette air, cette air, cette air, c'est air, cette air, cette air, cette air, cette air que je respire. C'est air que je. respire. oh. Cette air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence. Qui vit en moi, moi. c'est mon pain quotidien. eh, c'est mon pain quotidien. Hey, hey, c'est ta parole. Donner pour moi et moi ah, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. et moi et moi et... Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi. témoignage intérieur positif. Mes chers frères et sœurs, après avoir étudié le témoignage intérieur négatif au deuxième culte, non au premier service, nous allons voir le témoignage intérieur positif. Ok Tout à l'heure on a chanté « Les yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes ». On vous demande d'oublier les problèmes, mais certains d'entre vous, quand vous chantez ce cantique, vous pensez en quoi à vos problèmes Et pourtant, le but du cantique, c'est vous faire oublier les problèmes. Donc, quand on revient à la prédication, vos yeux sont fixés sur les problèmes, alors qu'on a chanté que les yeux sont fixés sur Jésus. Donc, il faut vous les ramener sur Jésus, c'est pour ça que je prends quelques temps, un peu de brise-glace. Dites brise-glace. Brise -glace. On a vu le témoignage intérieur négatif qui est un trouble dans l'esprit, ok Et on a vu la différence entre le trouble dans l'esprit et la confusion. Euh, c'est important que vous puissiez regarder et re-regarder ces enseignements à la maison. Donc on a démarré le dimanche dernier euh, concernant cet enseignement sur comment entendre la voix de Dieu. Donc vous devez prendre le temps d'aller revoir. On va parler du témoignage intérieur positif. Le témoignage intérieur positif, c'est une paix intérieure que vous avez. On a vu que quand vous prenez une décision qui n'est pas dans la volonté de Dieu, votre paix vous quitte. Vous comprenez Et parfois ce trouble dans votre esprit est se manifeste parfois comme un désir, non il faut que je prie, il faut que je prie, il y a quelque chose que j'ai dû dire, il y a quelque chose que j'ai dû faire euh, qui a attristé le Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit était triste au-dedans de moi, c'est comme si j'étais dérangé au-dedans de moi, est-ce que vous me suivez? Et là quand vous vous mettez à prier, euh, le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit vous fait comprendre en ramenant vos pensées vers la mauvaise décision que vous avez prise au départ, vous vous rendez compte que c'est de plus que vous avez pris cette décision-là, que le trouble dans votre esprit est venu, que la paix vous a quitté. Est-ce que vous me suivez Donc, à contrario, quand vous prenez une bonne décision, la paix doit vous envahir. Vous suivez Elle est douce, cette paix. Elle est paisible. Ça fait du bien dans votre esprit. Et elle est accompagnée d'un sentiment de la présence de Dieu. S'il vous plaît, ce sentiment... Euh, ne doit pas être confondu De la même façon que le témoignage intérieur négatif Le trouble dans l'esprit est souvent euh, euh, euh, mélangé ou confondu par la confusion De la même façon, le témoignage intérieur positif Peut être confondu par la joie et l'excitation De la découverte d'une nouvelle chose Est-ce que vous me suivez Vous me suivez attentivement je prends un exemple très simple, il y a des personnes qui sont venues me voir pour me dire « Apôtre, je quitte l'église, j'ai prié et je sens la joie dans cette décision. » Vous suivez ça Et je sais que très souvent, la joie qu'ils ressentent, c'est l'excitation, un, de quitter l'environnement où ils ont offensé et été offensés. Est-ce que vous comprenez Ils ressentent comme un soulagement. Vous me suivez attentivement ou bien l'envie de découvrir une nouvelle chose. Ce n'est pas mauvais en fait d'être excité parce qu'on veut découvrir une mauvaise chose. Mais il faut que ce soit sur une base biblique. La Bible est claire par exemple sur le fait de quitter nos assemblées. La Bible dit « Ne quittez pas vos assemblées. » Est-ce que vous me suivez Et j'ai l'habitude de dire que si en venant ici à l'ACR vous étiez dans une église déjà, il faut que l'ACER soit votre dernière église. Est-ce que vous me comprenez Il faut que ce soit la dernière. Il faut que vous restiez là et que finalement vous... Euh, euh, comment on dit, vous euh, déballez vos bagages. Amen. Parce que la Bible dit que vous devez être planté. Quand vous écoutez la parole de Dieu pour que la parole porte du fruit, vous devez être planté. Vous suivez Planté. Moi, je connais des personnes qui sont revenues d'autres assemblées ils sont venus à la CEE. ils ont dit Waouh, ça c'est une bonne église c'est une très bonne église. Quand on leur a enseigné sur le fait de rester stable dans l'église, ils ont compris ça une bonne fois pour toutes ils n'ont plus enchaîné d'autres églises. Est-ce que vous me suivez vous me comprenez attentivement C'est important, sinon vous n'allez pas grandir spirituellement. Est-ce que vous me suivez attentivement Enfin, ce sont les conseils que je vous donne, hein, comme je disais au premier culte. Vous savez, moi j'avance hein, dans ma vie. J'avance. Ce ministère, on était à 6, on est déjà près de 5000 sans parler des internautes qu'il y a. En fait, j'avance. Et il y a toujours eu des personnes qui nous quittent. Quand j'ai vu la vie de ces personnes-là, spirituellement, la majorité d'entre elles n'avance pas. Est-ce que vous suivez Donc ne gonflez pas la liste des personnes qui n'avancent pas en prenant des décisions stupides. Quelqu'un me suit ici Fait comme ceci. Mais ça, on a vu ça au deuxième culte, donc c'est important que je vous rappelle cela. Donc, le témoignage intérieur positif peut aussi se manifester par une conviction dans le cœur. Par une conviction. Une conviction au-dedans de nous. Une conviction. Par exemple, vous êtes enfant de Dieu, la Bible l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu le fait En envoyant un signal dans votre esprit, en envoyant une conviction Okay? Le témoignage intérieur positif peut aussi se manifester par une assurance. Vous êtes certain, vous le savez. Et le premier témoignage intérieur que vous avez dans votre vie, c'est celui déjà que vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez C'est d'abord celui-là, c'est le plus grand des témoignages intérieurs. Avant, celui de non, va, va euh, je ne sais pas, en Guinée équatoriale, faire un restaurant. Est-ce que vous me suivez attentivement ou bien avant celui de, non, tel sera ton époux, ou bien tel sera ton épouse. Est-ce que vous me suivez Quand j'ai pensé à ça, j'étais dans la paix. Non, tu es content parce que tu es amoureux. Vous êtes toujours avec moi Certains ressentent cette joie-là parce qu'ils sont amoureux. Ils ont l'impression que Dieu leur dit, c'est ton mari, c'est ton épouse. Et ils sont tout de suite contents. Disent, Mais normal, elle est jolie. Normal, il est beau. Vous êtes toujours là Si vous êtes avec moi, dis on est avec toi. Ok si tu es avec moi, dis on n'est pas, pas parti. Ok, cette assurance est ressentie dans notre cœur comme une assurance inébranlable. Est-ce que vous me suivez Une assurance inébranlable. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de la paix La paix qui accompagne le témoignage intérieur positif. Prenez Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Oh my God, je me sens à l'aise ici. Parce que quand on enseigne, c'est un autre exercice à enseigner. Okay? C'est vraiment différent. Enseigner, il faut poser les choses, il faut expliquer. Parfois, il faut faire attention à son débit, etc. etc. Philippiens chapitre 4, verset 7. Vous y êtes? Ok. Regardez maintenant la caractéristique de la paix de Dieu. Vous suivez cette paix-là qui est l'ange gardien du témoignage intérieur positif. Vous suivez cette paix-là qui signifie que Dieu est avec vous et il est en vous. Qui signifie aussi que Dieu est manifeste. Vas-y, lis-moi ça, le pasteur qui est gentil. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence <rire> okay. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut lire un peu plus haut et vous allez voir le contexte Un peu plus haut à partir du verset 6, je pense. Verset 6, oui. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu ah, par des prières et des supplications ah, avec des actions de grâce. C'est ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et gardera... la paix de Dieu dont la caractéristique. C'est qu'elle est, que est au-dessus de la logique humaine. C'est ça l'expression « surpasse toute intelligence ». Cette expression veut dire qu'elle est au-dessus de la logique humaine. Vous savez, quand tu as reçu une lettre du ciel et que tu es censé paniquer, la paix de Dieu qui est au-dessus de la logique humaine te garde dans le calme. Quelqu'un me suivi ici Vas-y, donc la paix de Dieu qui surpasse. Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi cette paix est importante Parce que parfois, Dieu vous demandera de faire des choses ou parce que parfois, vous sentirez qu'il faudra faire des choses qui vont vous amener à sortir de votre zone de confort. Et il va falloir que cette paix de Dieu se manifeste pour que vous puissiez vous y réfugier. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous voulez qu'on parle une minute de la zone de confort J'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai parlé aussi au grand live. Vous n'allez jamais progresser si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Est-ce que vous me suivez euh, Vous savez, Brian Tracy, Brian Tracy a écrit plusieurs livres, dont un très célèbre qui est intitulé « Avaler le crapaud ». Ok ?« Avaler le crapaud », Brian Tracy. Il a écrit un « Avaler le crapaud » et dans ce livre « Avaler le crapaud », il vous parle de la zone de confort et comment sortir de votre zone de confort. Est-ce que vous me suivez Et je vous disais il y a quelques, quelques semaines de cela, que euh, le succès n'est pas loin de vous, il est juste en dehors de votre zone de confort. Est-ce que vous me suivez Et je vous disais qu'il y a des moments où Dieu vous attend en dehors de votre zone de confort. Et, et parfois lorsqu'il faudra sortir de sa zone de confort, euh, vous pouvez être troublé et véritablement embêté ou inquiet. Et je vais employer un mot que beaucoup connaissent. Vous pouvez être stressé lorsqu'il faut sortir de sa zone de confort. Hier, on a eu des auditions euh, ici pour quelques chantes. Au fait, si vous êtes dans l'église et que vous chantez, que vous jouez d'un instrument, euh, vraiment, essayez de faire l'effort de venir au casting au début du mois d'août, ok? Et, et on va vous expliquer le projet euh, et la vision des chantes. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux vous assurer qu'elle va vous aider. Amen? Elle va vous aider et elle va vous plaire. Hier, quand on faisait le casting, au fur et à mesure qu'on avançait, ceux qui attendaient leur tour stressaient. Vous me suivez C'était désagréable, n'est-ce pas C'était désagréable, n'est-ce pas Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier au casting Vous levez la main. Très bien. C'était désagréable, n'est-ce pas Ok. Quand c'est désagréable comme ça, la solution la plus facile en vérité, c'est de ne plus faire. C'est de partir. Est-ce que vous comprenez Ou dire Je ne fais plus. Ça, c'est le plus facile. Dès l'instant où vous dites « je ne fais plus », ce stress-là part, n'est-ce pas Et cette situation désagréable part, n'est-ce pas Mais sortir de sa zone de confort, c'est quoi C'est quand même le faire. Pourquoi Parce que quand tu vas le faire, ça va te faire passer un cap. Ça va te faire progresser. Est-ce que vous suivez ça vous me suivez attentivement Et pour avoir du succès, il faut progresser. Et pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Et parfois, Dieu va utiliser le témoignage intérieur pour vous sortir de votre zone de confort afin que vous puissiez réussir. Est-ce que vous me suivez attentivement Vous êtes trop silencieux. J'aimerais que vous puissiez me dire quelque chose. Dis « On te suit ». Ok on parle de l'écoute de la voix de Dieu, le problème c'est que quand on parle d'entendre la voix de Dieu, beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous allez entendre une voix disant, Albertine, Albertine, Bernard, Bernard, va à tel endroit et tu vas trouver 5000 euros. Vous pensez que c'est ça Non, la majorité du temps, quand Dieu va vous parler, il va envoyer des signaux dans votre esprit, des signaux dans votre cœur, des signaux au plus profond de votre être et ce signal, on l'appelle le témoignage intérieur. Vous me comprenez yes. Qui se manifeste par un trouble ou qui se manifeste par une paix Vous êtes toujours là yes. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. Vous êtes toujours là yes. Est-ce que vous me suivez bien yes. ah. Bienvenue au deuxième culte. Ce témoignage intérieur positif, c'est le feu vert de Dieu. Ça veut dire que Dieu te dit, fonce. Vous me suivez Quand vous prenez une décision et vous avez cette paix, c'est que Dieu approuve. Si vous prenez la décision et que cette paix vous quitte, c'est que Dieu désapprouve. Est-ce que vous me suivez Donc ne foncez pas, ne foncez pas quand vous avez le témoignage intérieur négatif. Vous pouvez mourir. Je vous assure. Et je ne parle pas au sens figuré. Vous suivez Il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas écouté leur esprit. J'ai un ami prédicateur qui est mort dramatiquement il y a quelques mois et, et j'ai appelé un ami qui est plus avancé dans la foi que je considère vraiment comme un père. Est-ce que vous comprenez Je l'ai appelé et je lui ai dit « Mais euh, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce genre de situation se produise Que quelqu'un euh, qui prêche l'évangile comme ça, qui rassemblait des foules et qui vivait même des miracles puisse mourir de manière aussi prématurée. » Et il me dit « Il y a beaucoup de raisons. » L'une des raisons, c'est qu'il n'a pas écouté la voix de son esprit. Il n'a pas écouté. Peut-être que ce matin-là, le Saint-Esprit lui a dit, ne sors pas. Et il n'a pas écouté. Est-ce que vous comprenez Ou peut-être même que depuis un moment, le Saint-Esprit lui donne des signaux. Est-ce que vous suivez C'est important que vous puissiez comprendre que être en dehors de la volonté parfaite de Dieu, c'est dangereux. Hein? Vous pouvez mourir, vous êtes exposé. Je redis bien, être en dehors de la volonté parfaite de Dieu, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on vous parle souvent des deux volontés de Dieu, la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté permissive, c'est la volonté que Dieu permet. Il ne la veut pas pour vous, mais comme vous êtes un être libre, il permet que vous le fassiez et il vous regarde faire. Et de temps en temps, parce qu'il vous aime, parce qu'il est miséricordieux, il va intervenir pour vous sortir de quelques galères, mais il attend juste le moment où vous allez revenir dans sa volonté parfaite. Est-ce que vous me suivez La volonté permissive est très dangereuse. Parce que quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, en vérité, vous êtes en danger de mort. Satan peut vous atteindre plus facilement. C'est pour ça que quand des chrétiens s'amusent à être dans la volonté permissive de Dieu, nous les avertissons comme si un danger grave venait dans leur vie. Est-ce que vous me suivez Vous êtes toujours avec moi donc, prenez avec le plus grand sérieux le fait d'être au cœur même de la volonté parfaite de Dieu. Ne vous amusez pas à être en dehors de la volonté de Dieu parce que vous pouvez mourir prématurément. Il y a un serviteur de Dieu qui prêchait l'évangile, ok? Il était appelé à faire des miracles. Il était appelé à évangéliser et il avait un puissant don de parole de connaissance. Voyez-vous, beaucoup de gens confondent euh, la parole de connaissance avec le ministère prophétique Quelqu'un peut avoir un don de parole de connaissance très fort sans pour autant avoir un ministère prophétique Pourquoi Parce que la parole de connaissance est l'un des dons qui accompagne l'évangéliste Et le truc c'est que ce don là peut avoir des dimensions L'homme de Dieu dont je vous parle c'est William Marion Branham il avait un puissant don de parole de connaissance. Le monsieur était capable de vous dire là où vous habitez et l'origine de votre maladie. Il était capable de vous décrire le moment où le médecin vous a donné ce diagnostic, l'environnement qu'il y avait autour et il pouvait même vous donner le nom du médecin. Est-ce que vous suivez ça Mais ça c'est tout simplement le don de parole de connaissance avec une acuité impressionnante. Le monsieur raconte que c'était un ange qui venait lui souffler ces informations à l'oreille. Est-ce que vous me suivez il a commencé à dire que c'était un prophète des derniers temps. Il a commencé à dire que l'Élie qui devait venir, c'est lui. Est-ce que vous me suivez Et ce n'était pas le premier à avoir fait cette erreur-là. Il y avait déjà un homme de Dieu bien avant qu'il avait fait cette erreur-là en fait. Est-ce que vous suivez ça Et là, il a commencé donc à, à, à, à, à, à essayer d'exercer dans l'office d'enseignant. Parce que voyez-vous, un prophète peut enseigner. Est-ce que vous me suivez Et il a commencé à enseigner. Et en le faisant, il était en dehors de la volonté de Dieu parce qu'il enseignait énormément d'hérésie. Les hérésies, ce sont les erreurs de doctrine. Tout le monde me suit ici Est-ce que vous me suivez attentivement Si tu me suis fait comme ceci... Et un autre homme de Dieu qui a vécu à son époque, qui est le père du mouvement auquel nous appartenons, Kenneth Eguin, a reçu une visitation de Jésus. Et Jésus a dit à Kenneth Eguin Va lui dire qu'il ne doit plus enseigner. » Il a un ministère d'évangéliste avec un très beau don de parole de connaissance qu'il se contente d'amener les gens au salut, d'opérer les miracles, comme je lui ai dit, qu'il n'enseigne pas. Parce que s'il ne le fait pas, il va mourir prématurément. Ok Et Kenneth Eguin ne connaissait pas personnellement William Marion Branham. Euh, Kenneth Eguin et William Marion Branham avaient un ami en commun qui s'appelait Gordon Lindsay. Gordon Lindsay, c'est le créateur d'un institut biblique aux États-Unis, au Texas, euh, Christ pour les nations, ok Et Kenneth Eguin va aller voir Gordon Lindsay. Et Kenneth va dire à Gordon Lindsay "Écoute, moi je connais pas euh, euh, euh, William Marion Branham, mais le Seigneur Jésus m'a visité. Le Seigneur m'a dit dis-lui d'arrêter d'enseigner parce qu'il enseigne beaucoup d'hérésie. Est-ce que vous suivez et Gordon Lindsay a allé voir euh, euh, Branham, et Gordon Lindsay a dit cela à Branham, Branham a dit « moi je veux enseigner, donc je vais enseigner ». C'est important que vous puissiez comprendre que euh, le ministère de William Marion Branham était organisé à l'époque comme ceci. Il y avait euh, euh, Francis Bosworth qui s'occupait d'enseigner les gens, ok avant que les malades ne puissent venir, Francis Bosworth, dans le ministère de, de, de, de, de, de Branham, enseignait les gens. Et Gordon Lindsay avait un journal qui faisait la publicité des événements et Gordon Lindsay organisait la croisade. Est-ce que vous me suivez Suivez attentivement. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire parce que vous aspirez au ministère. Et ce que je vous raconte euh, fait partie de l'histoire de l'église moderne, ok vous me suivez Ça s'est passé dans les années 60, les années 70, si je ne me trompe pas. Vous êtes toujours avec moi Vous êtes toujours avec moi Et donc, Gordon Lindsay va aller le dire à Branham, euh, parce qu'à un moment donné dans le ministère de Branham, Francis Bosworth va partir du ministère de Branham et Gordon Lindsay va partir du ministère de Branham. En faisant des recherches... Euh, j'ai découvert pourquoi ces deux personnes ont quitté le ministère de Branham en fait, pourquoi ces deux associés. Ce n'était pas, attention, ce n'était pas les fils spirituels de Branham. Parce que Gordon Lindsay ou Francis Bosworth étaient même comme des mentors pour Branham. Wow. Est-ce que vous comprenez Mais Branham avait un don et une grâce dans le miraculeux qui se manifestait plus distinctement qu'eux. Et ils se sont mis autour du ministère de Branham, vous comprenez, pour lancer ce qu'on appelle le mouvement de la voix de la guérison. Est-ce que vous me suivez Et les deux étaient déjà vieux. Hein? Ils étaient déjà Francis Bosworth, vieillissait déjà. Et Gordon Lee aussi vieillissait déjà. Ils se sont dit, on va être autour de, de Branham pour l'aider davantage à pousser ce mouvement miraculeux. Est-ce que vous suivez À ce qu'il paraît, Branham priait euh, euh, tellement pour les malades que... Il y avait des moments où il terminait la prière très très tard. Il pouvait commencer à prier pour les malades par exemple à 20h et jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, il était toujours là en train de prier pour les malades. Et donc c'était une situation lui qui l'agaçait souvent parce que à un moment donné, ça le tirait physiquement et psychologiquement. Ce qui faisait euh, que à plusieurs reprises, euh, si on planifiait une croisade de six jours, il ne faisait que trois jours, et le quatrième jour, il pliait bagages et il se barrait. Est-ce que vous comprenez ça? Et la foule restait là comme ça, et Francis Bosworth ne supportait pas cette situation, et Gordon Lindsay aussi ne supportait pas cette situation, parce que quand le peuple vient, qu'on les a convoqués, il faut qu'on les serre. Et donc, à ce qu'il paraît, quand il était très épuisé, il était très énervé, vous comprenez, il disait non, « Non, non, non, je ne vais plus faire les autres jours, c'est trop, je suis fatigué, je suis fatigué. » Et puis, il se barre. Et cette situation-là a vexé un tout petit peu Francis Bossois parce qu'il s'est dit « Ce n'est pas du tout crédible. Est-ce que vous suivez ?» C'est comme ça qu'ils ont quitté euh, euh, la collaboration. Et donc, le ministère de Branham s'est retrouvé sans enseignants, ok, et avec quelques personnes pour organiser. Donc, comme le miraculeux est plus efficace avec l'enseignement Vous lisez le ministère de Jésus Vous allez voir que Jésus enseignait beaucoup les foules C'est pour ça qu'il avait beaucoup de miracles Et comme il n'y avait plus d'enseignants Vous comprenez, Branham a décidé d'enseigner maintenant Est-ce que vous me suivez attentivement Et quand il a commencé à enseigner Vu qu'il n'avait pas ce don Vu qu'il n'avait pas cet appel Il a commencé à enseigner des hérésies Des choses telles que Cain, c'est l'enfant du serpent avec Ève est-ce que vous me suivez Et donc pour revenir à l'histoire de Kenneth Egin, Kenneth va lui dire, va dire à Gordon Lidsey, va lui dire d'arrêter d'enseigner ça. Donc Gordon Lidsey va aller le voir et Gordon Lidsey va lui dire et Branham a ce qu'il paraît d'après l'histoire de l'église moderne. Branham va lui dire, moi je veux enseigner donc je vais enseigner. Avant je ne comprenais pas cette phrase-là en fait, je ne comprenais pas pourquoi Branham avait dit ça à Gordon Lidsey. Mais après quand j'ai compris le contexte de leur séparation, ce sont tout simplement les paroles de quelqu'un qui a été offensé. Et donc Jean, tu n'as pas de leçon à me donner, c'est vous qui enseignez, vous êtes parti et tu me demandes de ne plus enseigner. Et il a continué à le faire. Vous voyez là où les offenses peuvent mener Vous suivez ça Et Jésus avait dit à Kenneth Eguin que s'il n'arrête pas d'enseigner, je serai obligé de le reprendre parce qu'il fait du désordre dans le corps. Est-ce que vous me suivez Vous me suivez attentivement Quelques mois plus tard, le monsieur est mort d'un accident de circulation. Regardez à quel point ce monsieur était ouin. Vous savez, malgré... Tout ce que je suis en train de vous dire au sujet de William Marion Branham, il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que ce monsieur fait partie des hommes les plus loin, vous comprenez, de notre siècle. Vous me suivez attentivement Ce gars avait une onction terrible. Accident de circulation, la femme de Branham meurt subitement dans l'accident, le fils est encore conscient, apparemment il peut encore se lever, ok et Branham ne peut plus bouger ses mains, il ne peut plus bouger ses pieds, mais il peut parler. Le voilà qui dit à son fils, « Écoute, où est maman ?» Et le fils dit, « Elle est juste là à côté, on dirait qu'elle est morte. » Branham va dire, « Prends ma main, soulève-la et dépose-la sur maman. » ok Et le fils prend la main et il dépose sur la femme et la femme reprend vie instantanément. Vous voyez, vous voyez la dimension du gars est-ce que vous comprenez Des choses incroyables. Il y a deux ou trois biographies sur Branham. Vous allez voir des choses, mais, mais, mais vous vous demandez, mais ce gars-là, est-ce que c'est un humain c'est du genre, il est en train de prêcher et pendant qu'il prêche, il y a une auréole qui apparaît et tout le monde voit l'auréole. Hein? Il y a une lumière sur sa tête. Et quand vous voyez les photos de Branham, ces photos sont toujours représentées par l'auréole qui a été photographiée par un photographe professionnel. Ce n'est pas un montage, c'est un truc réel qui est apparu, la nuée de gloire, qui est apparu sur sa tête et tout l'auditoire a vu. Est-ce que vous me suivez Donc, euh, malgré tout ce que je peux vous dire, Monsieur Branham, c'est euh, un homme de, de Dieu à l'égard de qui vous devez avoir beaucoup de respect Parce que je ne connais pas beaucoup de personnes de notre temps qui ont été ouins comme lui Il portait une onction extraordinaire Mais la leçon que vous devez retenir c'est quoi C'est que vous pouvez être ouin de façon extraordinaire Si vous êtes en dehors de la volonté parfaite de Dieu, Dieu va vous reprendre Est-ce que vous comprenez C'est pour ça qu'il faut faire attention Il ne faut pas être dans la volonté euh, euh, permissive de Dieu trop longtemps est-ce que vous me comprenez Vous êtes toujours là Vous êtes toujours avec moi Et le témoignage intérieur va vous aider à, à être constamment dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous me suivez Regardez, je vais vous dire quelque chose. C'est très difficile de se maintenir constamment dans la volonté de Dieu, mais pour sortir, c'est très facile. Il suffit d'une mauvaise connexion qui vient dans votre vie. Très souvent, c'est comme ça que les gens sortent hein, de la volonté de Dieu. Une mauvaise connexion. C'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les amitiés, toutes les personnes qui entrent dans votre vie doivent être éprouvées par le témoignage intérieur. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, demandez au Saint-Esprit « Qu'est-ce que cette personne a comme rôle dans ma vie ?» Il y a eu des personnes que j'ai rencontrées, le Saint-Esprit m'a dit « Tu me la sors de ta vie très vite parce que cette personne est très dangereuse. » J'avais un témoignage intérieur rouge. Cette personne ne devait pas rester dans ma vie. Est-ce que vous comprenez à partir de ce moment, qu'est-ce que je fais moi personnellement Je ne réponds plus au téléphone de cette, euh, quand les pers la personne appelle et je prends mes distances. Est-ce que vous me comprenez Beaucoup de gens sont sortis de la volonté de Dieu rien que par ce principe de connexion là. Et Satan sait que c'est le meilleur moyen pour sortir quelqu'un de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Alors il va vous envoyer des mauvaises personnes. Donc si vous ne priez pas, pour savoir si cette personne est vraiment une personne qui doit être dans le plan de Dieu pour notre vie maintenant, est-ce que vous me suivez Vous pouvez sortir de ça. Est-ce que vous me suivez attentivement Et il y a des gens comme ça qui vont entrer dans votre vie et vous sentez, vous savez que vous savez que vous savez que ce sont des personnes que Dieu a envoyées dans votre vie. Et quel est le signe Que ce sont des personnes que Dieu a envoyées dans votre vie Ces personnes vous aident à grandir avec Dieu. Ces personnes facilitent... Le plan de Dieu dans votre vie. Ces personnes facilitent votre destinée. Si quelqu'un est entré dans ta vie et ta destinée est devenue plus compliquée, pose-toi des questions. Vous me suivez Vous êtes toujours là Vous me suivez attentivement Si quelqu'un est là, il fait comme ceci. Ça va Vous êtes avec moi Ok, vous voulez qu'on avance un peu Vous avez compris sur le témoignage intérieur Ok. Ok. Le témoignage intérieur peut être aussi manifeste par une conviction inébranlable. Le « je sais que je sais ce que je sais ». En fait, tu sais juste et tu en es convaincu. C'est un sentiment de certitude inébranlable. Est-ce que vous me suivez Parfois, tu ne peux pas expliquer. Amen Ok. Diapo suivant. Le témoignage intérieur est une voie sûre de direction divine. Pourquoi Pourquoi c'est une voie sûre ça vous aidera à réussir dans tous les domaines de votre vie. Amen. Kenneth Egin, dans son livre « Conduit par l'Esprit de Dieu », livre qui doit être dans votre bibliothèque, et je vous dis souvent, vous devez avoir tous les Kenneth Egin traduits en français, parce que c'est le socle, la base de notre mouvement évangélique. Tout le monde me suit ici Tous les Kenneth, vous devez les lire. Vous me suivez attentivement Dans son livre « Conduit par l'Esprit de Dieu », lorsque Kenneth Egin parle du témoignage intérieur il nous parle d'un homme d'affaires qui avait investi en bourse et il réussissait particulièrement en bourse. Et un jour, on lui a demandé « mais comment tu fais pour investir et pile poil euh, tu gagnes ?» Il me dit « c'est très simple, lorsque je regarde des actions, je prends le temps d'aller prier dans ma chambre. » Je prie, je prie, je prie, parfois je passe toute une journée, je prie et j'essaye d'écouter mon témoignage intérieur. Et il y a des moments où, d'apparence, on ne doit pas investir. Mais le témoignage intérieur me dit d'investir. Quand j'investis, l'action remonte après. Je revends et je gagne de l'argent. Il dit, et je fais ça depuis des années. Je passe juste du temps à écouter mon esprit. Vous savez, votre esprit est un guide sûr. Vous devez apprendre à écouter votre esprit. Dans son livre, Le succès selon Jack, il y a une partie où Jack Canfield développe un point sur l'intuition. Et il explique que la majorité des personnes qui ont réussi sur cette terre ont appris à écouter leur esprit. Et il explique que l'esprit est un guide sûr vers le succès. Écoutez, ce livre ne s'adresse pas aux chrétiens, ce livre s'adresse à tout le monde. Vous savez, Jack, c'est un monsieur qui a formé des millionnaires, c'est un monsieur qui a formé des ministres, c'est un monsieur qui forme des leaders, tout comme John Maxwell. Mais pourtant, il prend un temps dans son livre, le succès selon Jack, à parler du, du, de comment on appelle ça, de, des signaux intérieurs de notre esprit. Si vous n'apprenez pas à écouter votre esprit, dans le silence total de votre chambre, quand vous faites euh, silence à tout ce qu'il y a autour, vous écoutez les signaux qu'il y a dans votre esprit. Euh, si vous n'apprenez pas à le faire, mes chers frères et soeurs, vous ne réussirez pas et ce sera compliqué. Toutes les personnes, je peux vous garantir, je vous assure, je peux vous garantir, toutes les personnes qui dirigent, même nos pays, l'échec et la réussite, c'est dans l'écoute de la voix intérieure, l'écoute de l'intuition. Vous allez me dire, mais euh, même quand ils ne sont pas chrétiens, oui, même quand ils ne sont pas chrétiens, leur esprit connaît plus de choses que leur intelligence. Donc, s'ils savent écouter leur esprit, leur esprit va leur donner exactement la bonne information. Est-ce que vous me suivez? J'aime beaucoup parce que les choses évoluent dans ma vie. Cette nuit, j'étais avec Emmanuel Macron et on discutait et je lui ai posé une question. Je lui ai demandé en fait, euh, euh, est-ce que vous avez les numéros de téléphone des de, de, de, de présidents, des grandes puissances, tout ça? Il m'a regardé, il a souri, il a dit oui. Ok? Vous êtes là, vous me regardez. Tu as vu Macron? Oui, dans mon rêve cette nuit. Ouais. <rire> Non, c'est vrai J'ai rêvé ça. Et j'aime ça, quand je commence à rêver les chefs d'État, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Amen. Vous me suivez attentivement Vous êtes toujours là Dans savoir écouter son esprit. Dis « je sais », écoutez mon esprit. Je prends le temps d'écouter mon esprit. Regardez, le problème de beaucoup, c'est quoi C'est que beaucoup d'entre vous, vous prenez toujours des décisions quand vous êtes dans les émotions. C'est une, une erreur monumentale. Ne prenez jamais de décision quand vous êtes dans les émotions. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup prennent des décisions quand ils sont en colère et ils regrettent ces décisions. Est-ce que vous me suivez? Ne prenez jamais de décision quand vous êtes dans la confusion totale. Vous ne savez pas quoi faire. Que faire quand vous êtes dans la confusion totale? Restez dans ce que vous étiez en train de faire, c'est tout. Jusqu'à ce que le calme revienne et que vous voyez clair. On ne prend pas de décision quand on est dans la confusion. Sinon il y a de fortes chances qu'on prenne la mauvaise décision. Mmh. Non, mais s'il y a quelque chose que vous devez retenir à ce culte-là, c'est peut-être ça. Hein? Est-ce que vous suivez? Tu ne peux pas être en colère et tu dis « je te quitte ». Tu es en colère! Calme-toi d'abord! Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu es dans la confusion. Des gens t'ont raconté tellement de mauvaises choses sur l'église. Ils t'ont raconté tellement de mauvaises choses sur le réseau. Ils t'ont tellement raconté de mauvaises choses sur Alain Patrick. Il y a des gens qui racontent des choses sur moi. J'ai l'impression qu'on a volé mon corps pour aller faire des bêtises. Parce que je dis, mais je ne comprends pas. Ils voient qui là-bas Moi, j'étais là quand ils étaient en train de, de, de, de, de faire tout ça. Et là, tu te retrouves dans la confusion. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus si il faut aller à l'église ou pas. Tu ne sais plus si il faut aller dans le réseau ou pas. Tu ne sais plus du tout. Tu es dans la confusion. Ne prends aucune décision. Continue à aller à l'église. Continue à aller au réseau. Ça va s'éclaircir. Est-ce que vous comprenez Et tu te rendras compte. Tu te rendras compte que si tu avais pris les décisions à ce moment-là, tu aurais pris la mauvaise décision. Est-ce que vous me comprenez Vous me suivez attentivement vous savez, c'est important que vous compreniez comment les ninjas agissent. Et les ninjas agissent un peu comme les démons. Ils arrivent à un endroit, ils sont habillés d'une certaine façon, vous vous battez avec eux et après ils vont mettre une boule. On appelle ça comment La boule que les ninjas mettent pour disparaître là. On appelle ça comment Bon, la boule de ninja. Ok Et tu es complètement dans la, dans la confusion, tu commences à les rechercher, tu es complètement dans le flou. Est-ce que vous suivez Mais à un moment donné, la fumée que les démons, ont provoqué autour de vous par la confusion, elle va se dissiper. Et à partir de ce moment, tu verras clair. Mais si tu prends des décisions dans cette fumée-là, il y a 99,999% ,99 de chances que tu prennes la mauvaise décision. Combien de gens ont quitté leur mariage parce qu'ils étaient en colère ils n'ont pas attendu que la, col que la colère se, se, se calme. Combien de gens ont quitté leur église parce qu'ils ont entendu tellement de choses et il y a eu un mouvement de confusion qui s'est répandu dans leur GR, dans leur réseau, euh, dans leur petit groupe, vous suivez Et après, ils ont regretté. Vous savez, le fruit de la mauvaise décision, c'est toujours euh, après repartir dans le monde pour manger les choses du diable. Est-ce que vous suivez ça? Parce que le diable, quand il vous fait prendre des mauvaises décisions, le but c'est de, de vous rapprocher de lui. Parce que quand vous prenez des mauvaises décisions, vous vous éloignez de la volonté de Dieu et de la vérité et vous vous rapprochez un peu plus du diable. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Eduardo, ça va? Tu me suis? Ok, super. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, dis on est là. Je redis quelque chose d'extrêmement important, le témoignage intérieur n'est pas spectaculaire, mais il est surnaturel. Donc quand on parle d'entendre la voix de Dieu, beaucoup d'entre vous, vous voulez le spectaculaire, s'il vous plaît, détachez-vous de ça. Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous faire peur. En fait, à chaque fois que Dieu vous parle de façon spectaculaire, sachez que la raison, l'objet pour lequel il vous parle, va rencontrer tellement de difficultés, des épreuves, que lorsque lorsque vous allez vivre ça il y aura tellement de difficultés que si Dieu ne vous avait pas parlé de manière spectaculaire vous aurez douté non je vais redire pour que vous compreniez peut-être que certains d'entre vous n'avez pas compris je vais redire, je vais redire en fait, Dieu vous parle normalement par témoignage intérieur par vision, on va voir ça tout à l'heure au deuxième culte par vision spirituelle ça ce sont les signaux de votre esprit ok et ces choses ne sont pas spectaculaires dites pas spectaculaires mais c'est surnaturel, dites surnaturel Maintenant, ça peut arriver que Dieu vous parle de façon spectaculaire. Vous devez retenir que si Dieu vous parle de façon spectaculaire, ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés dans votre chemin. Et que s'il si ne vous avait pas parlé de manière spectaculaire, vous aurez douté que c'est lui qui vous a parlé. Donc, quand il vous parle de façon spectaculaire, ne vous réjouissez pas forcément en disant « Waouh, il m'a parlé de façon spectaculaire. » Un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre et j'étais en train d'adorer Dieu et j'ai eu une vision presque ouverte. C'était spectaculaire, j'ai vu... Euh, la carte de, de, du monde entier s'affichait devant moi. Est-ce que vous suivez La, la carte de l'Europe, plutôt, s'affichait devant moi. Et j'ai entendu Dieu me dire, « Je t'ai appelé, appelé en Europe et c'est du vieux continent. Je t'ai appelé en France et c'est du vieux continent que tu influenceras le monde. » Et après, euh, la carte devant moi a disparu. J'ai dit, « Oh, mais, mais qu'est-ce que j'ai dit Je, je n'ai jamais dit que j'allais sortir d'ici. Je ne comprenais pas, en fait. Un mois plus tard, les plus grosses galères que je n'ai jamais eues dans ce pays ont commencé dans ma vie. Et ça a duré un an et demi. Si je n'avais pas eu cette vision, je me barrais d'ici. Est-ce que vous me suivez C'est ça qui m'a permis de tenir. Pendant cette période d'une année et demie, j'ai vu trois fois les juges. Est-ce que vous suivez Pour des histoires du de, de, de, de ministère, hein? est-ce que vous comprenez Ce n'est même pas des affaires vraiment, c'était des affaires, des affaires du ministère. Est-ce que vous suivez Et j'aurais pu effectivement quitter la France mais j'ai eu une vision ouverte qui était là est-ce que vous suivez euh, les fois où j'ai eu des visitations de Jésus, Jésus m'a posé toujours une question, il m'a dit euh, est-ce que tu seras fidèle jusqu'au bout est-ce que vous comprenez il me dit est-ce que tu seras fidèle le moment où j'ai envie de douter et dire est-ce que Dieu n'existe pas il y a quelque chose autour de moi qui me dit mais tu es un menteur, tu l'as vu est-ce que vous me suivez vous me comprenez attentivement donc, les moyens spectaculaires lorsque ça se manifeste, ce n'est pas forcément parce que Dieu vous aime tellement qu'il vous fait le privilège de vous apparaître. Est-ce que vous suivez C'est parce qu'il sait que votre vie ne sera peut-être pas facile, il va falloir que vous vous rappeliez la fois où il vous a rendu visite dans votre chambre. Are you with me Fais comme ceci si tu es avec moi. Ok Ok, on va terminer avec ceci parce que j'ai un gros panneau, là c'est fini. Ok le témoignage intérieur se produit dans votre esprit. Pourquoi le témoignage intérieur se produit dans votre esprit? Ça se connecte à ce que j'ai dit au premier et au début de ce culte. C'est que le témoignage intérieur est un moyen de direction divine sûre. Il y a des moyens, des méthodes, des voies qui ne sont pas sûres. Mais le témoignage intérieur, c'est une voie sûre. Pourquoi Parce que le témoignage intérieur se manifeste au fin fond de votre esprit. Vous me suivez attentivement Et au fin fond de votre esprit, il y a le Saint-Esprit. Et un démon ne peut pas entrer dans votre esprit. Pourquoi Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. » Ce verset biblique veut dire quoi ce verset biblique veut dire que le Saint-Esprit ne sort pas de ton esprit lorsque tu as péché, il est juste attristé. Et pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il a été scellé dans ton esprit. Et pourquoi il a été scellé? C'est important que vous puissiez comprendre c'est quoi le sceau. Vous suivez? Le sceau est, est un décret qui accompagne la fermeture ou l'ouverture d'une entrée. Est-ce que vous me suivez Vous me suivez attentivement Le saut du Saint-Esprit dans votre esprit, c'est le message envoyé au démon que vous pouvez entrer ailleurs, mais dans l'esprit, vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit. Un chrétien peut avoir un démon dans son âme, un chrétien peut avoir un démon dans son corps, vous me suivez, mais il ne peut pas avoir un démon dans son esprit. Pourquoi Parce que son esprit est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit parce que votre corps est le temple de votre esprit qui, lui, est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Vous me suivez attentivement Ça, c'est extrêmement important que vous puissiez comprendre ça, ok euh, Ce bâtiment est dans la France, parce qu'il est dans Montreuil et que Montreuil est dans l'île de France et que l'île de France est dans la. France. Are you with me? Yes. Donc ce n'est pas parce qu'on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit que ça veut dire que les démons ne peuvent pas entrer dans ton corps et dans ton âme. Est-ce que vous suivez? Par contre, les démons ne peuvent pas entrer dans ton esprit parce que le Saint-Esprit a été scellé dans ton esprit. Donc scellé signifie qu'il ne peut pas sortir parce qu'il reste éternellement dans ton esprit. Okay, Est-ce que vous me suivez Mais cela signifie aussi qu'aucune autre créature ne peut entrer dans ton esprit. Et le témoignage intérieur se passe dans ton esprit. C'est pour ça que c'est un guide sûr. Est-ce que vous me suivez Si les démons peuvent habiter dans votre âme, ça veut dire qu'ils peuvent traficoter des choses dans votre âme. Si les démons peuvent habiter dans le corps d'un croyant, ça veut dire qu'ils peuvent traficoter des choses dans le corps. Mais s'ils ne peuvent pas habiter dans l'esprit, ils ne peuvent pas traficoter les choses qui viennent de l'esprit. Oui. ici oui. C'est pour ça que le témoignage intérieur est un guide sûr. C'est pour ça que le jour où vous avez une visitation de Jésus, d'un ange ou d'une créature céleste, vous voyez avec vos propres yeux. Vous devez toujours soumettre cette expérience au témoignage intérieur. Vous suivez Vous avez une apparition. Vous suivez Mais qu'est-ce que le témoignage intérieur dit Est-ce que le témoignage intérieur est rempli de paix, de joie, de sentiment de présence de Dieu Ou il y a quelque chose de nouveau qui vous dérange avec cette apparition Quelqu'un me suit ici yes. Un jour j'ai entendu une voix audible hein, qui m'a dit d'aller à un endroit et ma paix m'a quitté après avoir entendu cette voix. Hein. Vous suivez Plus tard j'ai découvert que ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Vous me suivez euh, Les trucs sur l'écoute de la voix de Dieu, si vous n'expérimentez pas ça, ce que je suis en train de vous dire demeure de la théorie. Est-ce que vous suivez? Cette semaine, quand vous rentrez à la maison, entraînez-vous à reconnaître le témoignage intérieur. Dans la semaine, vous pouvez et vous allez expérimenter vos premiers témoignages intérieurs. Est-ce que vous me suivez? Vous allez voir, donc apprenez à sentir ça. Et quand vous sentez que c'est négatif, foncez pas. Okay? Peu importe la parole que vous avez donnée à la personne. Parce que quand vous sentez que c'est positif, ok, foncez. esprit est plus en avance que vous en fait. Votre esprit peut se projeter. C'est pour ça que c'est des choses que vous devez connaître et voir. Est-ce que vous suivez ça Vous serez toujours en avance, toujours. Est-ce que vous savez que même en vision spirituelle, vous pouvez avoir des réponses à vos devoirs Est-ce que vous savez que par vision spirituelle, vous pouvez avoir le sujet de l'examen qui va arriver Est-ce que vous savez que par vision spirituelle, vous avez la possibilité de voir même le circuit que l'inspecteur d'auto-école va vous faire prendre